Puisque je vais vous revoir que dans 5 ans, j'aurai besoin de ma prescription de pilule, parce que là, ça urge. Je suis désolé. En tant que médecin du travail, nous ne sommes pas autorisés à prescrire, sauf en cas d'urgence vitale. Mais dans tous les cas, une pilule vous sera délivrée par le pharmacien sur simple demande.